Bonjour à tous, nous sommes le 25 avril 2021. J'aimerais regarder avec vous euh, aujourd'hui le graphique de l'art, mais surtout euh, euh, dans les années 70, là, après... Euh que Nixon a décidé euh, à cause des, de l'argent dépensé au niveau de la guerre du Vietnam de, de séparer l'or du dollar américain et on va regarder ça euh, euh, essayer de faire des comparaisons avec euh, aujourd'hui euh, ce qui arrive là, au niveau de l'or parce qu'on sait très très bien que l'or a performé de 2000 jusqu'à 2011 euh, surperformé est parti de 254 dollars à 2000 dollars euh, et euh, on a eu une bonne correction jusqu'en 2015 le creux et là on est reparti à la hausse mais sur le long terme peut-être faire des comparaisons euh, avant ça, je voudrais mais, euh, simplement mentionner qu'Éric euh, Duhem qui est le nouveau chef du Parti conservateur au Québec, c'est un parti qui était euh, pas connu, dans le fond. Euh, Aujourd'hui, euh, le Parti conservateur du Québec a plus de membres que euh, la CAQ qui est au pouvoir. Donc, euh, c'est quand même quelque chose à noter et surtout, Éric euh, Duhem est beaucoup, beaucoup euh, sollicité, en tout cas dans les médias, et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas de parti d'opposition ici au Québec en ce moment. En tout cas, j'en vois pas. Je vois pas des euh, ceux qui sont supposé euh, de défendre un peu euh, un point de vue euh, qui pourrait être contester le gouvernement, le font pas. Euh, Québec solidaire Solida le fait absolument pas. Là. Gabriel Naudot du Dubois vient de, de se réveiller. là, euh, Il y a quelques jours, on commence à faire sa petite critique, mais dans la réalité, Q, QS euh, s'est accroupi directement devant euh, les mesures euh, exagérées du gouvernement Legault. Et, euh, puis on, comme on sait, il y a plusieurs États qui sont déconfinés aux États-Unis. On est rendu à 18, même peut-être plus que ça. Peut-être la moitié des États-Unis qui est déconfiné en ce moment et euh, les cas de coronavirus sont pas plus euh, présents. Au contraire, là, on commence à remettre en doute est-ce que le fait de confiner, on n'aurait pas contribué justement à aggraver la situation euh, Parce que dans le fond, euh, comme on disait au commencement, le système immunitaire euh, va devenir plus fort si on contacte, on contracte le virus. Et euh, c'est Arruda qui le disait lui-même. Il disait, bon, vous vous souvenez, je veux pas ramener ça, mais là ils disent que c'est plus ça. Et même il je Mentionné dans ma dernière vidéo, l'OMS a tout simplement dit que, on parle du passeport vaccinal aussi, là, dans tout ce package-là, que le passeport vaccinal, l'OMS n'était pas en accord avec ça. Et euh, rapidement, c'est Patrick Lagasse qui est allé dire dans le journal de Montréal, journal que je vous recommande fortement de ne pas lire, est allé dire euh, euh, qui, euh, qui voulait, euh, qu'il pour le passeport vaccinal, enfin, que ça puisse arriver. Et Éric Duhem a tout de suite a répondu non au passeport vaccinal et a fait un petit sondage. Lorsque je suis allé voir hier, on était rendu une pétition. On était rendu 52 000 non au passeport vaccinal. Je sais pas c'est si on est rendu comment. J'aurais pu vous donner le lien, mais euh, cherchez ça sur euh, euh, bah, sur Google ou peu importe. Facebook, euh, c'est une pétition contre le passeport vaccinal. Et moi, j'ai signé. Euh, euh, et 52 000 aujourd'hui, c'est peut-être rendu à... Je pas été vérifié aujourd'hui. En tout cas... Euh, donc, c'est ça, et souligner aussi que moi, je regarde vraiment pas cette émission-là, tout le monde en parle, vraiment, vraiment pas, mais il va être là ce soir. Donc, ça peut être une bonne de bon augure pour la position d'Éric Duhem qui est qui, qui semblant à la mienne. Dans, dans le fond, j'ai pas, pas une position très, très, comment euh, euh, euh, euh, je pourrais dire? Euh, euh, je, je, je vois pas les complots partout, là, du tout, du tout. La seule chose que je dis, c'est que le gouvernement Legault exagère ses euh, mesures et euh, je crois aussi que cette direction a contribué à faire en sorte qu'il y ait eu euh, plus de morts. On est C'est catastrophique au Québec. Donc, euh, Puis lui, il se donne 10 sur 10. Sans, euh, donc, en tout cas, va être euh, à tout le monde en parle. Et, euh, vous écoutez probablement pas tout le monde en parle, mais peut-être regardez ça ce soir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait faire balancer, euh, d'un côté, l'opinion publique. Là. Souvent, là, au Québec, là, on se souvient très, très bien je vais me dépêcher, pour euh, élaborer trop là-dessus, mais au Québec, euh, euh, la vague orange avec euh, les, le NPD, lorsque c'est arrivé, euh, c'est arrivé raide, raide, raide, et le, les Québécois, c'est comme ça, là, euh, lorsque la DQ a été euh, nommée au pouvoir, euh, personne ne s'y attendait, et euh, euh, c'est arrivé très, très rapidement, et... Euh, euh, euh, la DQ euh, le NPD, c'est deux vagues très impulsives qui sont arrivées donc euh, ce que je veux dire euh, avec la présence d'Éric Duhem dans plusieurs médias, euh, non pas parce que les personnes croient euh, nécessairement à tout ce que Éric Duhem dit, parce qu'Éric Duhem euh, c'est un libertarien faut pas l'oublier là, libertarien donc c'est la liberté euh, l'état le moins possible et on laisse euh, les, les commerçants, les business faire leurs affaires et on se mêle pas de euh, le gouvernement se mêle pas d'influencer de, de, euh, d'une manière ou d'une autre, peu importe euh, les, les décisions des individus. Et c'est ça, le, euh, le, le liber les libertariens et euh, euh, conservateurs, peut-être, qui est moins conservateur, mais en tout cas, c'est le seul euh, parti qui a pu... Euh, euh, je trouve ça quand même de bon augure. Là, dans le fond, là, pour qu'on ait de l'opposition, au moins que le goût puisse se replacer un peu et euh, craindre un peu. Là, donc, on va voir ce qui va se passer. L'élection est dans 17 mois. Donc, euh, tout ça pour vous dire que Eric Duhem euh, a une bonne position là-dessus, euh, qui est pas euh, euh, trop intégré d'un côté euh, ni de l'autre, mais qui a quand même une très, très bonne balance, euh, qui est contre le port de masque du max pour les enfants, il est contre le passeport vaccinal. Ça, c'est des choses que moi, je suis tout à fait pour. Au niveau du masque, les personnes qui veulent mettre un masque, continuent à le mettre. Vous pouvez en mettre 10 si vous voulez. Moi, je, je, ça me dérange pas. là. Si vous voulez avoir 50 vaccins, euh, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me ferai pas vacciner. Moi. À moi qui m'oblige, qui me note et qui m'amène pour me faire vacciner, mais je ne me ferai pas vacciner. D'une manière volontaire, je ne le ferai pas. Euh, je, je, non, c'est ça. Donc, on va revenir, euh, ben, on va passer euh, tout de suite à le, le, le, la, la, la consistance, le, ce qu'on voulait parler justement de l'or et de l'or sur le long terme, parce qu'on sait très, très bien, comme on va devoir ça en, à la fin, l'or, euh, on se trouve à être dans un, un canal de consolidation qui n'est euh, euh, pas encore défoncé par le haut. Les minières euh, donnent plus de signes de force, mais on peut pas encore affirmer d'une manière certaine que l'or est reparti à la hausse. On a eu des mouvements importants les derniers jours, mais ça va être vérifié. Euh, L'argent, c'est la même chose. Mais euh, je veux tout simplement regarder avec vous les années 70 et euh, après 1970 qui est arrivé là, au niveau de l'or. Et il faut comprendre aussi que euh, l'inflation a, a, a vraiment été très, très forte. C'est la raison pour laquelle Paul Volcker, qui était... Euh, le président de la Fed, à cette époque-là, a décidé de monter les taux d'intérêt d'une manière abs absolument euh, extraordinaire, qui ont atteint, je pense, 22%, le taux d'intérêt directeur, donc à 20%, 22%, je me souviens pas, c'était énorme, plusieurs perdaient leur maison, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'était freiner l'inflation, et on est dans une situation qui est très, très semblable à, à ça, aujourd'hui, on est dans une période d'inflation, comment... Même si euh, euh, Jérôme Powell parle qu'on n'a pas nécessairement dans une grande inflation, tout ça, euh, dans le, le, le, le quotidien, on le vit très, très bien. Moi, je le vois sur le bois d'oeuvre, euh, même sur des matériaux. Peut-être pas encore sur tout, parce qu'il y a plusieurs euh, items qui ont été, euh, ben, bah, peu importe, là, des... des qui ont été en surplus donc euh, c'est probablement les prochaines productions euh, même au niveau des restaurants euh, même s'il y a plusieurs qui sont fermés ici euh, euh, il y a de l'inflation là aussi là, euh, euh, au niveau des prix les restaurateurs n'ont pas le choix de, de justement euh, de s'ajuster donc euh, tout monte euh, c'est ça on est dans une situation semblable aux années 70 et euh, ce que je voudrais euh, regarder avec vous c'est tout simplement le départ de, de ce qui s'est passé là, après le le, le, le, le, le, le temps où euh, Nixon a décidé euh, de... de, de d'enlever la parité de ben pas la parité mais attacher l'or l'argent à l'or donc 35 US pour un once d'or ce qui s'est passé c'est que l'or a commencé à monter d'une manière assez importante et d'une manière très soulignée à partir de ce temps-là et on voit très très bien que le mouvement de l'or a été très très important on est parti bon on va dire de 35 dollars c'était le, le, le prix là, qui était fixé jusqu'à on a atteint 68$ dans un premier... Euh, plus que ça, là, on a eu des mouvements d'aller-vient. Euh, C'est 190$. Et ensuite, on a eu une longue, longue correction. bah ben, longue, longue, faut s'entendre. De 75 jusqu'à un jusqu, euh, creux en 76, à peu près un an de correction. Un an, un an et demi, on a eu un revirement, et c'est là qu'on a eu le mouvement, là, euh, qui a été vraiment, vraiment important, qui est parti, euh, on va dire, mettons, à, à peu près 125 le cru était plus beau, là, 100 mais qu'on a monté à 800 quelques dollars, et en quelques, euh, ça s'est fait de 76, 76 le mouvement a commencé, jusqu'en 80, on sait très très bien, c'est là que euh, l'inflation ici, il faut comprendre qu'on a vécu une période d'inflation. Tout le long de cette montée-là, l'inflation était très, très, très présente et c'est là que Paul Volcker a essayé de calmer ça en montant les taux d'intérêt. Euh, donc, euh, c'est ce qui est arrivé de euh, 70 jusqu'en 80, d'une période de 10 ans. On a eu un, une correction d'à peu près... Euh, euh, on va dire à peu près un an un an et demi, là. Et euh, ensuite, on a, le mouvement s'est poursuivi. Un euh, niveau du silver, je sais pas si j'ai. Je peux faire le même constat. Mais je ne sais pas si mon graphique est, euh, est assez. Euh... Oui, euh, je m'en vais. C'est bon. Bon, c'est à peu près ça. On voit que le mouvement a été très très semblable, parce que dans le fond, le, le silver, on parle pas des mêmes montants, là, mais euh, les, les mouvements ont été ont suivi carrément celui de l'or, parce que je pense je, je vous ai dit, je savais pas si mon graphique du silver était aussi loin. Oui, je suis correct. Et on a eu le mouvement euh, euh, 73, 74, 75, qui n'a pas été, euh, attendez, comme ça ici. 75, on a eu plutôt le mouvement on n'est pas revenu, euh, mais on voit que le mouvement, le premier mouvement là, de 70, 71 jusqu'à 74, 75 a été très, très émotif, très puissant et ensuite on a eu de la consolidation. Et. Ah ok, bon c'est ça, excusez, j'avais pas regardé le, le, le, le, le, le graphique du silver, c'est pour ça que j'improvise un peu à ce niveau-là, j'avais pas regardé le, pro, le graphique du silver euh, euh, de 70 à 80, je, je l'ai déjà regardé, mais là sur mon outil mon qui est TradingView, euh, je l'avais pas vu, donc on voit que le second mouvement, euh, à 76, on a fait du surplage jusqu'ici, et le mouvement était très rapide et très émotif, ici, jusqu'à, on est parti de, ben, en fait de 1 et quelques à 40, ben, le top a été 48 dollars, mais c'était très, très émotif, euh, et, et ensuite, ça s'est cassé le nez rapidement, il y avait une histoire des frères... Euh, je me souviens pas de leur nom, peut-être quelqu'un pourrait me le mettre en commentaire, et qui possédait, qui possédait presque tout l'argent euh, de la planète, ou en tout cas une bonne partie. Et euh, le, la fête s'est terminée précipitamment, mais le mouvement était là. Et euh, il faut voir que, historiquement, le mouvement de l'argent est plus émotif et plus rapide. Donc, euh, lorsqu'on a notre profit, il faut sortir. parce que euh, Et euh, pendant 20 ans, on va retourner à l'or, euh, 20 ans, de, on va dire à peu près euh, 80 jusqu'en 2000. Euh, Jusqu'ici à peu près 2000. Bon, 2000, on a eu un changement de direction ici en 2000. Là, euh, ben là on a eu euh, consolidation. C'était surtout les, derniers, les années avant... Euh, 2000, là, où on a vu la bourse exploser, et eh bien, l'or, euh, elle, a, a été moribond et est allé atteindre un cru de, c'est 250, 250 à peu près. Et ensuite, le mouvement a changé de direction et on, on a commencé cette longue course de euh, de 2000 jusqu'à 2011. Et euh, ma comparaison que je voulais faire, tout simplement, euh, c'est ce qu'on vit en... Ben, sur le long terme, on voit qu'on a eu une longue, longue montée ici. Une correction jusqu'en 2015 à 2016 a été le creux. Euh, tête et épaule que je vous ai parlé souvent. Et là, on est en montée, on a changé de direction. C'est sûr que si on regarde le, le, le, le plan long terme, c'est un, une situation qui est très semblable à ce qui s'est passé ici. Premier mouvement. On va aller le voir comme ça. Premier mouvement. Une, un creux tête et épaule, c'est sûr plus rapide, le premier mouvement était plus rapide tête et épaule, et ensuite un second mouvement qui a euh, fait en sorte que l'or a explosé littéralement, je le vois comme ça, vous pouvez peut-être le voir de d'autres manières, mais je pense que ce premier mouvement-là qu'on a eu de euh, durant dix ans a été un, un premier mouvement euh, où on a euh, apprécié l'art du fait que, dû au fait que à partir de 2000, la solution que les banques centrales ont, ont fait, c'est injecter plus de monnaie, supporter le marché artificiellement, euh, cette... Euh, cette constante-là est encore aujourd'hui, mais d'une manière vraiment plus euh, multipliée par euh, des facteurs euh, incroyables. Donc, euh, euh, l'injection monétaire, vu qu'on était détaché de l'or, qu'on ne doit rien à personne, euh, a été très, très, très importante de 2000 jusqu'à 2011. Et ensuite, bah, c'est ça, L'injection s'est poursuivie, mais les marchés boursiers, eux, ont explosé littéralement et euh, l'or a, a corrigé. Il y a aussi le dollar américain qui est un facteur important là-dedans. Et là, on est rendu à ce niveau-là. Moi, je pense que le mouvement est loin d'être terminé, mais la consolidation, elle, peut encore durer. Euh, euh, je ne sais pas, là. regardez, on est encore dans le petit canal ici. Ça, c'est un graphique mensuel, on peut peut-être aller voir... Euh, fait que de la semaine, euh, regardez, on a eu le rebond ici, mais c'est loin d'être gagné au niveau du euh, de savoir si euh, l'or va continuer euh, euh, sa montée, mais quand même, euh, euh, il y a un mouvement en ce moment à la hausse, euh, comme je vous avais parlé dans une des dernières vidéos, c'est le, le, peut-être le mouvement des minières d'or et d'argent qui est plus intéressant, mais on est encore à la hauteur du canal là. On est dépassé un petit peu là, mais euh, euh, on est quand même, on peut pas dire que le mouvement a cassé vers la hausse. Euh, comme je vous rappelle encore, le RSI lui avait euh, changé de direction. Mais on est là, on est là, et euh, au niveau des minières euh, juniors, euh, c'est la même chose, euh, le rebond, mais euh, on n'a pas encore de confirmation officielle, mais euh, ça semble, ça semble euh, ça. Et il euh, y a un adage qui dit, il faut vendre en mai, euh, racheter, en bon, on dit octobre, avant octobre. Euh, Peut-être que cette année, ça va être la même chose parce que les bourses sont vraiment... Euh, sont rendues euphoriques euh, réellement. Là, on, a, on bat toujours des nouveaux records et les petites corrections qu'on a, ben, <coughs> le marché continue à, à monter, monter, monter. Regardez euh, ce qu'il y en est. Et euh, je ne veux pas faire de corrélation entre euh, si euh, le marché tombe, l'or va monter. Euh, je pense qu'on n'est pas là. Euh, en ce moment, ça, on se trouve à avoir des... Euh, euh, au niveau de la marché, du marché de l'or et euh, de, du standard and poor, euh, c'est très souvent que les euh, les marchés euh, vont dans la même direction et euh, euh, ce que je veux dire, le standard and poor, les marchés indices montent en même temps que l'or et souvent l'or peut changer de direction comme ce qu'on vit là, euh, l'or à la baisse mais euh, les mouvements peuvent se poursuivre des, des deux côtés là, donc euh, alors ça se pourrait. Peut-être que cet été sera soit un été en or et en argent. Ça se peut très, très bien qu'à partir de mai, on puisse vraiment avoir de l'euphorie et, et l'or battre de nouveaux sommets. Historiquement, c'est arrivé jusqu'en août, lorsqu'on a eu le grand mouvement en 2016. Donc, ça peut arriver. Il y a plusieurs signaux qui, qui me montrent qu'on est peut-être en train de changer de tendance et on va le voir dans les prochains les prochains jours. Et euh, prochain jour, prochaine semaine, là, si on casse ça, on continue. Et vous donner la corrélation du dollar américain. Lui qui, euh, comme je vous avais dit, le dollar américain était dû pour une correction à cause de la, la, la montée qu'on a eue ici sur les taux dix ans. Euh, Peut-être que je peux aller voir ça. Euh, mes taux dix ans, attendez une petite seconde, ça sera pas long. Euh, bon comme ça ici bon, euh, le ouais, j'ai le dollar américain ici là qu'on a on a eu la montée comme je vous dis à long terme le dollar américain est à la baisse et là euh, on avait résisté ici à la, à ce support là, là il est un petit peu plus haut là on avait résisté, mais là peut-être qu'on va casser ce support-là et qu'on va poursuivre la descente sur le long terme du dollar américain parce qu'on imprime, euh, on continue à imprimer, imprimer, imprimer et on est loin d'arrêter euh, l'impression monétaire. Et au niveau du taux de 10 ans, comme je vous avais dit, euh, on a eu une euphorie dans la, la montée du taux là, en pensant que euh, ça montrait, ça montrait. On est en correction en ce moment. Est-ce que euh, moi, je pense qu'on peut faire peut-être de la consolidation pendant un bon bout. Euh, C'est ça qui peut arriver. Et euh, dans ce temps-là, le mouvement de l'or pourrait prendre de l'ampleur. Mais on va voir. On va voir. Euh, les semaines qui s'en viennent sont vraiment, vraiment importantes. Euh, ça va être à surveiller parce que dans le fond. On peut avoir, euh, euh, comme je vous dis, mais d'habitude, c'est un adage qui est pas nécessairement vrai, là, mais vendre en mai, acheter en octobre. Euh, mais euh, peut-être que cette année, ça peut arriver, malgré que la Fed soutient complètement les marchés. Mais il faut dire que lorsque les vacances, euh, période plus.. Euh, il fait plus beau euh, à l'extérieur, donc euh, euh, plusieurs. Euh, surtout aux États-Unis là plusieurs endroits c'est plus beau on est on est moins collé à nos écrans et on prend plus de temps de vivre à l'extérieur donc on, on oublie un peu les, les bourses dans ces périodes-là et mais c'est pas nécessairement vrai que c'est des temps qui peuvent être baissiers mais c'est un temps plus tranquille donc euh, euh, on va voir ce qui va arriver et dans ces temps-là aussi euh, l'or euh, la Chine a commencé à refaire des achats d'or euh, donc donc euh, euh, ça va être à suivre et moi je je, je, je surveille quand même beaucoup beaucoup euh, l'or euh, euh, surtout les prochaines semaines prochains mois ce qui va arriver euh, mois euh, on peut parler en termes de semaines. Si le rebond ici va tenir ou on va encore se cogner la tête et retomber plus bas, ça va être à suivre. Et au niveau de l'argent, c'est la même chose. Euh, euh, il faudrait casser ici ce canal-là là, pour aller vraiment à la montée. Et si le mouvement sort, par contre, je pense que ça pourrait être un mouvement vraiment, vraiment important. Donc, euh, on surveille ça de près. On se revoit probablement... Cette semaine, je commence à travailler dans dans une semaine. Je suis vraiment, vraiment content. Donc... Euh, c'est opérateur de contrôle de qualité pour les piscines de, de ma région, Trois-Rivières. Vraiment fier vraiment content. Ça va être un bel emploi. Comme je vous ai dit euh, c'est quatre mois, donc euh, <rire> moi aussi, peut-être je vois que je vais euh, considérer de, de suivre cet adage euh, en mai et re, recommencer, peut-être pas en octobre, mais en septembre. Mais non, je vais être présent quand même cet été, c'est sûr. Peut-être moins, mais euh, je vais être assis Je vais essayer quand même d'être présent, et surtout euh, si on, on a l'or qui.. Euh, euh, qui cassent les canaux, les canaux mmh. l'or euh, et l'argent qui cassent leurs canaux. Euh, je vais être très très présent quand même. Je vais prendre du temps pour vous faire des vidéos qu'on analyse ça ensemble et euh, voir aussi des, certaines actions. Moi, je, comme je vous dis, je suis positionné en ce moment et euh, euh, je, je, je, je, je ne loge pas le morceau parce que j'ai je pense que c'est des entreprises des juniors qui peuvent vraiment vraiment donner euh, de solides euh, performances. Euh, bon, je vous en avais parlé souvent. Euh, Golden Prédateur. La transaction n'est pas terminée encore avec Viva Gold qui est ici. Là. Euh, donc, les personnes qui possèdent du de, de Viva Gold vont avoir 1.6 actions de de euh, Golden Predator et, et là c'est peut-être là parce que dans le fond on se trouve avoir deux, deux mines qui de, dans, dans ces deux juniors là qui pourraient devenir euh, euh, vraiment en production et là ça pourrait faire en sorte que le titre puisse exploser comme on a vu ici. Euh, donc euh, euh, fondamentalement c'est très très bon. Et Golden Predator est gagnant dans cette entreprise, dans ce, ce, cette fusion-là, et ça s'en vient, c'est euh, je pense mai, là que ça va être terminé. Euh, donc euh, je vous ai parlé aussi encore de euh, ben, Suma Silver, euh, Rena Silver. C'est des, des, euh, des titres que j'ai. J'ai acheté un peu de ça. Euh, TMAS, ça se trouve être au Québec et euh, c'est très prometteur. Donc, il euh, y a un retournement. Euh, et comme je vous avais dit, ça, je ne l'ai pas acheté, mais je, je pense que c'est euh, quelque chose qui pourrait vraiment exploser. D'or, copper mining. Euh, et je surveille ces deux petites actions-là. TSK, qui semble prometteur aussi là, au niveau fondamental, et euh, FISH, F -I -S -H, qui se trouve être euh, une entreprise euh, sur les royalités, euh, conglomérat financier. Mais en tout cas, le graphique est beau et ça semble intéressant. Mais euh, je ne vais pas vous inciter, on, je ne vais pas faire des analyses là-dessus. Euh, on, on regardera ça un peu plus tard. Mais ça, c'est des actions que j'ai pas par contre, mais que j'ai repérées. Donc là-dessus, on se laisse, on va se revoir cette semaine, c'est sûr, euh, peu importe le mouvement de l'or, si euh, ça défonce ou ça défonce pas, euh, on va être là peut-être pour conclure un peu, euh, euh, si on n'a pas défoncé vers la hausse, euh, encore de la consolidation, euh, mais on surveille ça pour vous et on se revoit très très bientôt.